La devinette de la journée! Quelle est la différence entre un cigare et un ascenseur? Bon, je te donne un indice. Que fait un ascenseur? Mm -hmm. Il monte, il descend. Alors, la différence entre un ascenseur et un cigare? Mais il n'y en a pas, car ils font tous les deux descendre. Hein? Descendre, descendre, descendre, descendre. La, la devinette de, de la journée! Il était un petit navire qui n'avait jamais, jamais, jamais navet. Allô! <rire> eh bien, euh, ça te tombe bien que tu es là parce que j'ai une devinette pour toi. Pourquoi les marins se marient-ils? Pour avoir une belle-mère. Hein? Une belle-mère. Une belle-mère. Mère, mère. Hein? Ouais? <rire> La devinette de la journée. J'ai une devinette pour toi. Que ne faut-il jamais organiser dans un sous-marin Je répète, que ne faut-il jamais, jamais, jamais, jamais organiser dans un sous-marin Une journée porte ouverte. Hein <rire> Oh, il fait chaud dans mon sous-marin.